J'étais donc au pied de mon arbre, plus précisément au pied d'un poteau, et je me suis arrangé pour que le haut du poteau coïncide avec le haut de l'arbre. Ensuite, je me suis rendu compte que pour aller jusqu'au poteau, il me fallait 6 pas et que pour aller euh, jusqu'à l'arbre, il m'en fallait 48. Je me suis aussi rendu compte que quand je mettais ma main en haut, au milieu, euh, pas, pas au milieu justement, quand je mettais ma main en l'air, j'arrive à 2 mètres et que globalement c'était au milieu du poteau. J'en ai déduit que mon poteau, il faisait 4 mètres. Et ma question, c'était de savoir quelle est la hauteur de l'arbre. La situation modélisée est donc ici. Pour aller jusqu'au poteau, j'ai 6 pas. Pour aller jusqu'à l'arbre, j'ai 48 pas. Donc déjà, premièrement, je me dis 48 pas, c'est 8 fois 6. Donc pour aller jusqu'à l'arbre, il me faut 8 fois plus long que pour aller jusqu'au poteau je cherche à calculer la hauteur de l'arbre et eh ben, si pour aller jusque l'arbre c'est 8 fois plus long que pour aller jusqu'au poteau alors la hauteur de mon arbre est aussi 8 fois la hauteur du poteau mon arbre qui fait donc 8 fois la hauteur du poteau, il va faire 32 mètres. Évidemment, tout ça, ce sont des valeurs approchées. Cette situation qui est vraie dans euh, la vie courante, avec un triangle et des perpendiculaires, elle va être vraie dans n'importe quel triangle. C'est-à-dire que si dans le triangle ici, j'ai ce côté bleu qui vaut 8 fois ce côté rouge. Alors, ce côté bleu, il vaut aussi 8 fois ce côté rouge. Et même, ce troisième côté bleu, il vaut 8 fois le triangle rouge, le côté rouge. La seule condition, en fait, c'est qu'il faut que ces deux droites ici soient parallèles. Et que là, il y a donc un sommet commun à mes deux triangles. Pour faire le lien entre la configuration initiale, celle-ci, et puis celle qu'on va maintenant généraliser à tous les triangles, on peut se rendre compte que là, moi j'étais assise au point A et j'avais dans mon alignement visuel le haut du poteau avec le haut de l'arbre. Et eh bien ici, le triangle est dans l'autre sens, et tourné dans l'autre sens, mais ça marche pareil. On peut considérer que je suis au point A et que j'ai dans mon alignement visuel le point D et le point E. Ici, j'étais assise ici, le bas du poteau était dans l'alignement visuel du bas de l'arbre. Et eh bien ici, les, je suis en A et j'ai dans mon alignement visuel le point E et le point C. Ce à quoi on n'avait pas forcément fait attention, c'est cette histoire de droite parallèle. Mais en fait, quand on regarde la figure, le poteau est perpendiculaire au sol, l'arbre est perpendiculaire au sol, donc on a donc bien le poteau parallèle à l'arbre. Et c'est donc ce qui va se généraliser ici. Quand dans un grand triangle bleu, j'ai une parallèle et une deuxième parallèle, qui me permet d'avoir un petit triangle rouge, première parallèle, Deuxième parallèle, j'en déduis le sommet commun et donc ce que je devrais repérer maintenant, le petit triangle rouge et le grand triangle bleu qui vont me permettre de faire mes calculs. Si AC est x fois plus grand que AB, alors EC est x fois plus grand que AB. BD, et aussi EA est X fois plus grand que AD. Si un côté rouge est X fois plus grand qu'un côté rouge, alors tous les côtés bleus sont X fois plus grands que chacun des côtés rouges qui leur, le rouge leur correspondent. Ainsi donc, dans cette configuration que nous avons ici, je commence par bien repérer... Mon triangle rouge d'une part et mon triangle bleu d'autre part. Je vois que 45, c'est 9 fois le côté rouge que je connais, c'est 9 fois 5. Et eh bien, puisque 45, puisque ce côté bleu, il fait 9 fois ce côté rouge. Alors, cet autre côté bleu que je cherche, il va le faire aussi 9 fois ce côté rouge que je connais. Le côté bleu que je cherche, il fait aussi 9 fois le côté rouge. Que je connais, le côté bleu que je cherche, il fait donc 27. Dans cette configuration, ici, je commence par repérer les deux droites parallèles qui m'amènent au sommet commun des deux triangles, ce qui me permet de repérer le triangle rouge, c'est le petit ici, et le triangle bleu, c'est le grand ici ensuite je constate que je connais 42 et je sais que 42 par rapport au 6 ici 42 c'est cette fois 6 j'en déduis ce côté là que je cherche parce que lui il va donc être égal aussi à cette fois ce côté rouge que je connais. Le côté bleu que je cherchais, il vaut donc 14. Dans la configuration d'à côté, premièrement, je repère les parallèles. Première parallèle, deuxième parallèle, j'en arrive le sommet commun de mon le petit triangle rouge et le grand triangle bleu alors attention ici, ce côté là je le connais pas donc je vais pas partir de là par contre, ce côté là 35 je constate que par rapport l'autre côté rouge que je connais 35 c'est 5 fois 7 ce côté bleu il fait 5 fois ce côté rouge et eh bien ça veut dire que ce côté bleu il fait lui aussi 5 fois ce côté rouge que je connais ce côté bleu que je cherche il fait lui aussi 5 fois ce côté rouge que je connais. Et donc, 5 fois 2, ça fait 10.